La chienne s'est mise devant moi et j'ai été obligée de la contourner par le dessus et il se trouve que j'ai roulé mais sans que j'en ai conscience. C'est Une fois que je me suis retrouvée derrière, euh, allongée sur le sol, j'ai dit « mais tu as fait une roulade ». Alors j'ai fait le lien entre Feldenkrais et la roulade parce que je ne fais plus de roulade, je ne fais pas de gymnastique en temps ordinaire, et ce mouvement-là m'est venu euh, comment dire, sans que je le prémédite. Et je sais, pour pratiquer Feldenkrais depuis déjà au moins quatre ans, qu'il y a des choses comme ça dans, au quotidien qui sont transformées sans que je le prémédite du tout, et qui, qui sont bien sûr transformées en, dans le sens de la souplesse, dans le sens de quelque chose qui ne me fait pas mal du tout au corps.